Test du servomoteur. Le servomoteur est connecté sur une sortie numéro 6. Dès l'instant j'appuie sur la barre d'espace, je lui demande d'avoir un angle de rotation à 0 degré, c'est-à-dire qu'il tourne en continu. Je relâche, 90 degrés correspond à l'arrêt. Il s'agit d'un servomoteur à rotation continue.